Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons découvrir le merveilleux monde des compléments circonstanciels Je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire Aïe aïe aïe le nom a l'air compliqué du coup ça va être très dur à faire Eh bien non promis, dans quelques minutes vous allez savoir ce que sont ces compléments circonstanciels Attention, ça commence d'abord un peu de théorie. Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais on est obligé de passer par là. Définition. Le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui nous apporte des précisions sur l'action décrite dans la phrase. Tu as compris Bon, je vais aller plus lentement. J'ai mis les mots les plus importants en gras. Le complément circonstanciel, je ne l'ai pas mis en gras, mais j'espère que tu sais qu'on parle de ça, est un mot ou un groupe de mots qui nous apporte des précisions sur l'action décrite dans la phrase. Exemple, Diego lave la vaisselle dans l'évier. On a Diego qui lave la vaisselle et il le fait dans l'évier. On précise donc qu'il le fait dans l'évier. Du coup, mon complément circonstanciel ici, c'est dans l'évier. Essayons maintenant de comprendre les compléments circonstanciels avec un exemple. Attention, exemple. Julien a dansé, ok, petite phrase, Julien a dansé, ne cherche pas de complément circonstanciel, il n'en a pas pour l'instant. Maintenant, j'ajoute quelque chose. Hier soir, Julien a dansé. On a de nouveau cette petite phrase Julien a dansé, mais je viens de rajouter une précision que ça s'est passé hier soir. Du coup, je viens de rajouter mon complément circonstanciel. Hier soir, Julien a dansé, complément circonstanciel, hier soir. Mais je peux encore m'amuser. Oui, je peux encore. Regarde. Hier soir, Julien a dansé avec ses enfants. Je viens de préciser qui dansait avec ses enfants. Deuxième complément circonstanciel, avec ses enfants. Encore des précisions. Je sais ce que tu te dis. Tu as envie qu'on en rajoute encore, encore et encore. Mais tu risques de trop t'amuser et ça, j'aime pas. Règle grammaticale. Le complément circonstanciel peut presque toujours être supprimé et déplacé. Exemple. Hier soir, Ali a mangé. Je mets le « hier soir » derrière. « Ali a mangé hier soir. » Pour l'instant, ça fonctionne. Mais est-ce que je peux aussi le supprimer ?« Ali a mangé. » Oui, du coup, ce « hier soir » est un complément circonstanciel. Nous aurions pu nous arrêter là, mais la grammaire française aime bien qu'on précise les choses. On va dire ça comme ça. Du coup, on nous demande de dire de quel type de complément circonstanciel il s'agit. Attention, c'est parti tout d'abord, les compléments circonstanciels de temps, mais qui vont préciser quand s'est déroulée l'action de la phrase. Petit exemple, en 1939, hier soir, demain. Les compléments circonstanciels de lieu, et qui vont dire où s'est passée cette action. En France, à Bruxelles, sur la plage, etc. Les compléments circonstanciels de manière, en parlant, avec empathie. Les compléments circonstanciels de moyens. en bateau avec mon jet privé à cheval les compléments circonstanciels de cause, mais bah, quelle est la cause Est-ce que c'est à cause de son ami ou en raison de sa santé Les compléments circonstanciels de but, est-ce que par exemple c'était dans le but de me reposer ou bien de gagner de l'argent ou autre hein Et attention je t'ai mis trois petits points car il y a d'autres types de compléments circonstanciels, je ne te les ai pas tous faits, mais si tu connais déjà ceux-là, c'est déjà très bien. Et passons maintenant aux exemples. Première phrase, je me couvre pour ne pas prendre froid. J'espère que tu as bien repéré le complément circonstanciel, puisque il est souligné. Donc je me cours, complément circonstanciel, pour ne pas prendre froid. Oui, mais c'est un complément circonstanciel de quel type Attention, tu as retenu tous les types de compléments circonstanciels et Il va falloir le faire. Bon, allez, ici, je t'aide. Nous avons les compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, de moyen, de cause et de but, etc. Parce qu'il y en a d'autres. Ici, dans cette phrase-ci, ben, c'est un complément circonstanciel de quoi Est-ce que c'est de temps est-ce que j'ai une information sur le temps pour ne pas prendre froid Ce pas un temps, non. Et un lieu, une manière pour ne pas prendre froid, non. Un moyen, une cause, pour ne pas prendre froid, ce pas une cause. Un but. Oui, c'est un but, puisque je me couvre dans le but de ne pas prendre froid. Complément circonstanciel de but. Deuxième phrase. Le poisson tourne dans son aquarium. Complément circonstanciel dans son aquarium. Le type, est-ce que c'est un temps dans son aquarium Non. Un lieu. Oui. Complément circonstanciel de lieu, puisque le poisson là, il tourne dans son aquarium. Je précise que ça se passe dans son aquarium. Complément circonstanciel de lieu. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que les compléments circonstanciels n'ont plus aucun secret pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un ou deux pouces. J'aime, ça fait toujours plaisir. Ou à vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Attention là-dessus, je vous dis à la fois prochaine.